hop son Harley on doit pas être toute jeune mais elle est vraiment stylée. Lui il est inclinatant, on sais pas pourquoi. Entre ceux qui ne mettent jamais et ceux qui en ont toujours un allumé, le monde est curieusement fait. bois! Ouais, ouais. J'ai envie d'aller lui éclater Non mais il rend fou ça rend trou du cul putain. C'est incroyable En plus c'est un trou de balle, soit il s'arrête, soit il s'arrête pas, mais tu fais pas le truc entre les deux tu vois. Tellement embouté, putain, Eldaron eh, il a eu de la chance hein ah, est de ouf. Quel il connard lever, là, Ah ouais ça rend malade Putain Oh merde Putain c'est sûr que je me suis fait prendre Oh merde je... Putain Quand je vous dis que je suis... Oh non je le sens dire depuis le début Bon bah vas-y hein, 20 km heure c'est quoi C'est un point non un truc à masse 2 je crois Oh ouais dégoûté j'ai la tête dans les nuages, le truc je l'ai complètement oublié. En, en rentrant dans le tunnel je me suis dit en plus fais gaffe c'est 50 Je suis up tout seul Tant pis Oh non les boules Putain Il y aura dans 15 jours hein. Je crois que ça met 15 jours à arriver en général je regarde dans le rétroviseur au, au montage il n'y a aucun moyen que j'y échappe ça va prendre en vrai depuis le temps que je jouais avec le feu avec ce radar là tu vois c'est mérité je le sais mais je suis quand même un petit peu amer je ne te le cache pas c'est au début de semaine en fait <rire> putain j'aurais mieux fait de rester couché hein. Ah ouais mais fais gaffe putain Connard Tu doubles tout le monde par la droite et ça à nous te faire gaffe Je la sens bien cette semaine Je crois que je voulais faire le Parisien Je voulais me jeter à gauche droite et me jeter devant lui Mais vas-y on va pas provoquer le karma Parce que c'est toujours lui qui gagne bon C'est tentant quand même Putain c'est tentant Ouais, j'aurais dû, c'est un gros coup en fait, il fait de l'interfile en klaxonnant, j'aurais dû. Mec, ce qu'on fait, c'est toléré, c'est pas autorisé, donc tu arrêtes de la ramener en fait. Moi, je vais être mauvais toute la semaine, je vous préviens. Alors, c'est vrai que j'ai l'habitude d'être grenou dans les vidéos, vu comme ça part, il <rire> y a moyen <rire> que ce soit un top 1 de la mauvaise foi déjà et de méchanceté gratuite, vraiment les gardes, n'importe qui. Pardon d'avance. Ouais j'ai une araignée sur mon compteur putain J'avais pas vu ça c'est dans mon jardin ça à chaque fois quand je rentre Et que la moto elle est clean genre Et eh bah ben, le lendemain quand j'arrive Quand je la reprends plutôt pour repartir Il y a des oiles d'araignée Et eh bah ben, c'est Pardon ma chérie mais là ouais, c'est hyper con ce que je viens de faire parce que je l'ai tapé devant Et vu que j'avance elle est sûrement dans mon buste Que je ne peux pas voir je pas vu la trace que ça a laissé, je pense qu'elle est dans le ciel surtout. Pardon. Ah délicieux Feu orange clignotant sur un des carrefours les plus dangereux de Paris. Une passion. Défi relevé au la main, j'ai roulé sur je sais pas trop quoi. sont chez leur mère les gars Et maintenant il va faire du 110 jusqu'à la putain Sans gêne Obé, okay. c'est un jeu vidéo le truc Oh putain, à chaque fois je me fais avoir Oh non, non, c'est miné, c'est pas possible. Faut que je trouve un autre truc quand il n'y a pas de périph'. Parce qu'à chaque fois, je passe par là quand le périph' est fermé, mais là où les champs ou. Où... Ou. Euh, Place de l'étoile et tout. Laisse tomber, c'est mortel en fait. Je vais me refaire des jantes Faut que je passe par. Euh, par Suren, plutôt Sèvres et tout ça en fait. Le long de la scène, c'est bien plus long, mais c'est bien plus contemporain comme revêtement. Ben voilà, heureusement que je l'ai vu arriver lui, parce que priorité à droite, ça lui parle pas des masses. Attendez un peu. Est-ce qu'il y en a un qui surgisse comme ça C'est le bazar, ça. Putain. C'est toujours chargé, mais à peu près praticable. Mais alors là. Ouais, ouais, ouais, ouais. Bah oui, bah oui. Allez, allez, allez, allez, allez On va pas se battre au milieu du périph'. Allez, vas-y. C'est vraiment des oeuvres. Pour, allez, pourquoi Avance mon lapin. Oh là là, la prise au vent c'est immonde. J'avais jamais roulé aussi vite avec euh, celle-là. J'étais jamais allé sur l'autoroute, camion. C'est horrible. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a 8 personnes face à moi avec leurs mains sur mon buste pour m'empêcher d'avancer. C'est vraiment particulier. Je te parle pas de la tête, le casque, j'ai l'impression, qu'il peut se décrocher à tout moment, j'espère pas, putain, <rire> ce sera la tuile. Oh là là. Je vais rentrer par la ville. Hein. Pop. Oh là là Ça fait bien quand ça s'arrête quand même Par contre je suis étonné Parce que cette moto c'est un moteur plus petit que La mienne que je roule depuis des années Elle se comporte hyper bien Elle va facilement, limite elle accélère plus facilement C'est fou Surpris Allez on va voir si la béquille que j'ai repéré est compatible bon ça passe sauf que bien entendu je vais pas la ramener sur la place arrière donc, donc je repasse dans le week-end mais au moins ça y est Attends mon gars, le, le bras oscillant donc la partie arrière tout ce qui touche à tout ce qui tient la roue arrière voilà. Il est tellement large sur cette moto là que c'est galère de trouver un truc qui va. Allez vas-y, vas-y, vas-y. Putain. On parle la même langue ou pas, mon copain Dans le 9.5, on parle pas français Retour par la ville. Y a pas moyen que je me fasse arracher la tête une deuxième fois. Horrible à faire une fois dans sa vie, mais horrible. On n'est pas sûr, une très bonne strat. L'état du fait tricolore, ma parole, et puis une thune quoi. Il fonctionne quand même, nombre de fenêtres ici c'est incroyable j'espère que c'est pas un n'importe par fenêtre par contre ça c'est pareil ici la police là vous êtes bien gentil vous faites un boulot dur et formidable mais si vous pouviez arrêter de faire vos contrôles en plein milieu de la route tu vois le mec vous l'avez arrêté faites le avancer de 20 mètres mettez le sur le trottoir et puis voilà quoi Ça serait bien qu'on s'engage sur le périph un peu plus qu'à 50 km/h, quoi.